Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter la réalisation de Photophore dans le cadre de nos ateliers créatifs. Donc le premier que vous allez voir c'est la réalisation avec le masking tape et le deuxième avec le papier découpé. Alors on va commencer par vous présenter un modèle de photophore uniquement réalisé avec du masking tape. Donc du coup on a pris des rouleaux de motifs et de tailles différentes et on va les mettre, les positionner tout autour de votre petit pot de yaourt. pour un premier essai. Vous pouvez le laisser comme ça ou si vous voulez ajouter une petite touche de brillant pour fignoler le tout, vous pouvez prendre un petit ruban doré et entourer juste le rebord de votre pot de yaourt. Voilà un premier modèle de photophore. Vous allez réaliser un photophore à partir de papier et de découpage. Donc pour commencer, on va découper le papier à la bonne taille. Il faut que vous preniez la hauteur de votre photophore. Donc en l'occurrence, mon pot lui fait 7 cm. Et pour la longueur, vous allez entourer complètement votre pot de papier en n'oubliant pas de laisser une petite marge de 1 cm pour qu'à la fin, on puisse coller les deux bouts l'un sur l'autre. Donc une fois que votre papier est découpé, surtout vous pouvez conserver la chute de papier. Vous pourrez faire un autre photophore avec une bande de papier un petit peu plus courte et décorée au-dessus ou pas. Ça peut aussi vous servir pour réaliser le gabarit. Donc là je vais prendre la perforatrice en forme de sapin. On va vous mettre les gabarits bien sûr sur le site du réseau de lecture si vous n'avez pas de perforatrice. Je vais juste découper... Hop, C'était un sapin blanc, donc je vais découper. Je récupère pardon, mon petit bout de sapin et avec un crayon, je vais le positionner un petit peu partout et dessiner ainsi le sapin à plusieurs endroits, ce qui va me permettre à la fin de pouvoir découper autour. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes sapins un petit peu partout. Maintenant, vous prenez un cutter et vous allez découper le tour des sapins en faisant très attention de ne pas complètement découper. Il faut que vous laissiez le bout du pied du sapin et le sommet du sapin sans découpe. Sinon, vous ne pourrez pas faire le petit effet. Alors, voyez, je vais commencer à ce niveau-là. là Voilà, je ne découpe pas cette partie-là ni le sommet du sapin. Alors, pourquoi on ne découpe pas cette partie-là ni le sommet du sapin pour qu'à la fin, on puisse légèrement plier le sapin et ainsi, voilà, ça va créer un relief tout autour du photophore. Donc c'est parti pour découper tous les autres sapins. Bon, c'est un peu plus long, mais ça vaut le coup quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de plier nos sapins. Petit à petit, voyez. Du coup, le milieu ne se plie pas, vu qu'on n'a pas découpé le pied et le sommet. Mais les bords du sapin, eux, seront en relief. étape maintenant on va coller les deux extrémités donc soit avec de la colle soit si vous avez avec du scotch double face voilà et ensuite on va vous filer dans le pot et du coup une fois avoir fait ça vous pouvez bien remettre en relief tous les sapins décorés voilà. et ça vous fait un nouveau modèle de photophore pour décorer la maison pour offrir pour vous voilà alors vous avez vu aujourd'hui comment réaliser ce photophore et celui-ci vous pouvez également rajouter du papier calque et utiliser les gabarits qu'on a mis en ligne vous pouvez aussi mettre des petites euh, des étiquettes pour marquer vos places, ou encore celui-ci avec le mesquine tape. On a hâte de vous retrouver de nos murs avec nos nouveautés, et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année Au revoir et à bientôt